Morgan, allez, aujourd'hui le Corban, corban, deux principes dans notre Mishnah. Le premier principe, c'est une notion qu'on a déjà évoquée. C'est la dernière Mishnah avec le côté un peu, personnellement, qui me dérange. C'est un peu long à décoller à cause de, de, ces, de ces jeux sur les mots, mais le principe, je traduis d'abord « korban le okhallah »« un korban, ce que je, je mangerai pas de toi » Qu'est-ce que je dis, c'est quoi cette phrase ?« un korban, ce que je, que je mangerai pas de toi »« un korban, je mangerai pas de toi » Ça veut dire quoi ouais, Vous comprenez pas Ben, c'est exactement la raison pour laquelle il n'y a rien d'interdit. Ça veut dire quoi un korban Si tu veux l'interdire par un... Alors, on a... Maintenant... Deuxièmement, deuxièmement, on commence à, à voir qu'il y a l'interdit des « j'vous et l'interdit des « nedarim ». Le « nedar » c'est prononcer un « vœu », on a expliqué déjà le principe d'interdire un « vœu », c'est de prendre quelque chose qui est kadosh et de dire cette chose-là, elle va être kadosh comme ma chose là-bas. Ouais, je m'interdis ce livre comme des « chlamim. Alors là, maintenant, bah j'écris un interdit de « nedar » comme des « chlamim. j'ai le droit d'en tirer profit parce que c'est kadosh. Et eh bien, la même chose aussi, je vais me conduire face à ce livre, comme si c'était un corban, de l'ai mais je n'en tirerai pas profit. Là, je prononce un éder. Ok À la différence d'une voix, que je jure que je ne vais pas profiter du livre. Ok Maintenant, quand il dit une phrase, un corban, je ne mangerai pas de toi. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu vas dire, soit tu veux jurer. Ou soit tu veux, alors là c'est là, là le petit jeu. Soit tu veux jouer, soit tu veux prendre un cendre, Si tu veux prendre un tu dis pas korban <titrage> lochalecha. Là tu dis ke korban lochalecha. Ce sera comme un korban ce que je ne ce que je vais pas manger de toi. C'est-à-dire je vais pas manger le, ce que je ne vais pas manger de toi sera considéré comme un korban. Il faut utiliser le d'Imir, ça s'appelle. Utiliser que korban ou bien les korban. Ce sera considéré comme un korban. <titrage> ne pas dire le mot korban parce que si tu dis le mot korban ça laisse la consonance, qu'en réalité tu jures sur la vie du, Cor du Corban. Alors maintenant, peut-être que tu as fait un serment, alors je pose une question. Si je fais un serment, je te jure sur la vie de ce stylo, que je ne vais pas manger chez toi. Et ben c'est pas un délire, c'est pas une joie, c'est pas un serment ce que tu as fait. C'est quoi, quoi la vie du stylo Et ben la même chose aussi, pour jurer, il faut prendre nécessairement les euh, avec, des, avec un Shem HM nécessairement. C'est vrai que quand tu jures, tu dois attraper quelque chose de Kadosh dans les mains, mais dire que Béchaïa Korban, ça n'a pas de sens, ça s'appelle une joie de shav même, j'ai vu, dans le Icar Tosotium Tov, sera rapporté dans le Père D'accord Même principe, maintenant, si elle dit Korban She'ohallach, -oh ce sera un Korban, ce que je vais manger de toi. Non, pas ce sera Korban. Un Korban, ce que je vais manger de toi. Ou encore... Donc là, c'est le même principe de la précédente que le, le cas précédent. Oui encore, lo korban, lo ochallach, ce ne sera pas un korban ce que je ne vais pas manger de toi. Moutard, là c'est permis. Maintenant, juste une précision importante, parce que cette fois-ci, la dernière phrase est la plus compliquée à expliquer. Parce que, en réalité, ce ne sera pas un korban ce que je ne vais pas manger de toi. Donc allez-y, traduisez, enfin, convertissez cette phrase en positif, ça veut dire que, ce que je ne vais pas manger de toi, ce ne sera un, pas un korban. Donc ce que je vais manger de toi, ce sera un korban. Donc en théorie, ça aurait dû être interdit par interdit, interdit de neder. Oui, seulement la Mishnah va selon Rabbi Meir, qui pense que Miklal lave y attache au Lorsque tu parles en négatif, on ne considère pas que tu as exprimé le... Ce n'est pas une manière, manière d'exprimer le positif en niant le négatif. Oui, même si concrètement tu as à la même conclusion... C'est un, une vaste marque, markloquette. Ça touche à plein de sujets, même quand on fait des. même quand on fait des, des, des conditions, quand on pose des conditions, quand on veut faire un, toutes sortes de. Alors, et Rabbi Emir de manière générale, il pense que Miklallav y attache au Attachume, lorsque tu parles de manière négative, tu, tu négatives le négatif, on ne considère pas que c'est considéré comme du positif, parce que tu n'as pas exprimé le positif comme il fallait. D'accord Maintenant on passe à la suite de la Mishnah. vous alors Je jure que je ne vais pas manger avec toi ou bien « je vous chez je jure que je vais pas manger toi » ou bien « lo chvoua lo il n'y a pas de serment sur ce que je ne vais pas de manger » dans tous ces cas-là, alors ça devient un sourd on va laisser le dernier cas d'abord pour l'exprimer on va aller de deux côtés pour le moment j'explique d'abord les deux premiers parce que le premier signe, il, il réclame explication. le premier, bon, je jure que je ne vais pas manger de chez toi » C'est une évidence. Là, cette fois-ci, j'ai juré que je vais manger de chez toi, je suis interdit. Mais il y a des fois où je vais m'interdire de manger de chez toi, alors que j'ai dit le mot, je jure que je vais manger de chez toi. Je vous un, je jure que je vais manger de chez toi. Et là, on me dit, à ce j'ai pas le droit de manger de chez toi. C'est quoi de quoi on parle En réalité, c'est qu'on parle qu'il y, euh, y a des fois, en fait, l'agman nous dit, il y a des fois où parler positivement, ça signifie, c'est compris comme négativement. L'agman prend le cas, quelqu'un qui lui prend la tête... Viens manger chez moi, viens manger chez moi, non je ne veux pas, non je ne veux pas, non je veux pas. Je te jure sur ce que je vais manger de chez toi. Qu'est-ce que vous comprenez Ce que je vais manger de chez toi, je l'interdis par un interdit de serment. Ouais. donc même si j'ai dit, je jure que, je jure ce que je vais manger de chez toi, alors c'est interprété comme, je jure que je ne vais pas manger de chez toi. D'accord Maintenant, pour la dernière phrase, Lo shvua lo ochal lach, ce ne sera pas interdit par un serment ce que je ne vais pas manger de chez toi. Là, tu me dis que c'est interdit. Et là, il y a un problème. Parce que je vous ai expliqué dans, juste avant. Dans, dans que sur le rabbi on négativait le négatif. c'est n'est pas comme, comme une expression positive. Si je peux traduire ça de la sorte. Ouais. Alors là, j'ai un problème. Et, et, et, et, et. Ah oui. Oui. Mais par contre. Alors ça se passe comme ça, ouais, ça, ça c'est complexe, mais je, je, je, quand j'ai préparé le cours, j'ai sauté cette phrase et je ne peux pas continuer à refaire le cours. Donc du coup, je expliquer un peu, je me rappelle Duran qui explique, que ça pas dans le de Dove, que de manière générale, il y a une règle. Ce que Rabbi Meir, il a, il a dit comme règle que négativer le négatif, ce n'est pas considéré comme une communication positive, c'est uniquement pour ce qui se touche à l'argent, des conditions d'argent, ou bien même ce qui a un quelconque rapport encore avec l'argent. On est quand les mais ils expliquent le barthénira, qui a un certain, certaines conséquences avec l'argent. Je ne suis pas dans le coup, je ne peux pas vous l'expliquer. Histoire des bébés, nous. Je n'ai pas approfondi la, la, la, la, la logique, mais en tout cas, c'est comme ça. C'est-à-dire, ce quand on entretient un rapport avec autrui, alors, quand on te demande de dire une chose, nier le contraire, c'est pas encore exprimer le positif. Mais pour ce qui ne te concerne que à toi, ouais, en l'occurrence, une chevoua, ça ne me concerne que à moi. J'exprime ça face à moi, je prends sur moi que je fais une chose. Ce n'est pas comme un neder. Dans ce cas-là, on dit de ouais. attache Ok Suite de la Mishnah, on a une phrase un peu pas claire qui me dit Zéchomer, ba chevouot, mi En fait, on va conclure en fait cette Mishnah en comparant les nédarim avec les chevouot, en te comparant que dans certaines conditions, les nédarim sont applicables. Et pas, les, et pas les joues hautes, et il y a des cas où ce sera le contraire, les joues hautes sont applicables alors que pas les médérimes. En l'occurrence, on ne comprend pas le rapport de cette phrase avec la, la première partie de la Mishnah, mais en réalité ça se réfère à la partie de la Mishnah, à la fin de la Mishnah précédente. On avait vu dans la Mishnah précédente un point important, que je m'interdis que je ne vais pas dormir. Si tu l'exprimes avec un néder, je fais le néder que je ne vais pas dormir, ça n'a pas, pas d'emprise, parce que tu dois interdire un objet pour interdire un néder. Alors qu'une joie, tu interdis une action, tu, tu, donc, si tu as prononcé. Les mêmes mots maintenant. Que je ne vais pas dormir. Si je dis je fais le neder, que je ne vais pas dormir, je ne suis pas imposé. Alors que si je jure que je ne vais pas dormir, eh ben, je suis imposé. Là, on a vu que euh, la Khumra des nidarim, des jevouotes, de façon de nidarim, on a vu que le vois elle s'étale est, on est, on, plus, elle s'impose plus que les lois des nidarim. Par contre, il y a un cas contraire les chomra des nidarim et Juvot, il y a aussi le cas contraire où dans certaines circonstances, au contraire, on interdira plus facilement un Eder qu'une joie parce que si tu prends dans son joie, tu ne tu vas pas, ton interdit ne va pas s'appliquer, alors que si tu prends dans un éder, ça va s'appliquer. Et c'est quoi Même principe pour les trois cas. Kaisad commence par présente le cas. Konam soukha chez Aniosa, je fais le vœu de ne pas profiter de la soukha que je suis en train de faire. Lulav chez Ani Notel, je fais le vœu de ne pas profiter du lulav que je vais prendre. Tfilin chez Ani je fais le vœu de ne pas profiter des tfilin. C'est-à-dire, je, je m'interdis les tfilin. Comme un corban, bien évidemment, que je, que je suis censé poser sur mon bras, je ne veux plus en tirer profit, je te considère ces choses-là, la souka, le loulave, les tfilines, comme si c'est des interdits du bétamigdash que je n'ai pas le droit d'en tirer profit. Benedari, ma si tu l'as prononcé sous forme de nénère, tu seras interdit de les mettre. C'est une grande galère. Il a prononcé un interdit qui va faire qu'il ne pourra plus faire la souka, l'homme. Il s'interdit la souka. Par contre, s'il a dit, mais s'il a juré, je jure que je ne vais pas profiter de la souka je jure que je ne vais pas mettre les films de demain matin, je jure que je ne vais pas prendre le lulav à la soukotte, eh bien, cette fois-ci, Bashvot Moutar, si c'était dans un serment, c'est imposé, pourquoi Shani, je ne avoir à la de parce qu'on n'a pas la capacité, la possibilité de jurer pour ne pas accomplir une mitzvah. J'explique un peu mieux, j'explique tout court même, c'est que, prenez la, la, la notion telle qu'elle, c'est un peu lié avec l'histoire qu'on a expliqué dans la partie précédente de la Mishnah avec le rapport avec la femme. Mais là c'est beaucoup plus simple à dire. Quelque chose que tu es imposé de faire, tu peux plus t'imposer du contraire. D'accord, premièrement, axiome simple. Si tu as juré que tu... Je, je jure que je vais lire ce livre ce soir. Tu peux plus jurer que tu ne veux plus lire ce livre ce soir. Parce que tu es déjà imposé de jurer du livre de lire. Donc le première joie. C'est une joie, ce qu'on appelle une joie de bitouille, qui t'impose de le lire. La deuxième joie, ce que tu as sorti de ta bouche, ça, ça s'appelle une joie de chave, c'est un, un serment en vain, qui n'a aucune emprise. Tu peux lire ton livre tranquillement, sur recevras des coups sur le fait de la, de, de, de, de, de, de, de la deuxième joie que tu as prononcée, qu'elle n'a pas eu d'emprise, parce que tu avais le droit de prononcer un vœu, un, une joie, un serment pour rien. Mais en tout cas, c'est considéré comme un serment prononcé en vain. D'accord Premièrement. Donc, une chose que tu as imposé. Maintenant, il faut savoir qu'en a sur la Torah au Arsinaï, eh bien on a juré là-bas qu'on allait recevoir la Torah. Qu'on allait accomplir, on est mouchbav Omed mer Sinaï. Comme ça aussi, il s'est dit, nishbati va non, c'est pas un mauvais pas que je vous rapporte, que euh, on a fait, où dit précisément, je sais plus où c'est dit, que, euh, d'où on est dû le truc, qu'on que est on Omed mer Sinaï, en tout cas ça tout le temps on a déjà fait jurer de recevoir la Torah. Ouais Donc de ce fait, on ne peut plus jurer qu'on ne va plus accomplir la Torah parce que, tu as déjà juré que tu vas l'accomplir. Tout ce que tu vas jurer que tu ne vas pas accomplir la Torah, ça n'a pas d'emprise. Et juste tu l'interdit de jouer à D'accord Axiome de base. Selon ce principe. Donc tu ne peux pas.. Tu n'as aucun moyen d'interdire. Tu, tu jures que je jure que demain je vais me mettre des tuilines. Ça ne sert à rien, tu as imposé un me des filines demain matin. Tu es obligé de le me mettre, puis c'est tout. Et donc ta joie n'a pas d'emprise, tu peux me mettre tranquillement tes fulines. Maintenant, l'aîné d'arim. Alors, c'est un peu le même principe avec euh, l'histoire de, de la femme aussi. C'est un jeu qui existe, qui existe en fait dans l'Enderim. Puisque la, le neder s'applique pas sur une action. Il s'applique sur un objet que j'interdis parce que je vais le considérer comme Kadosh. Je vous pose une question. Arrive Pesach. J'ai pas de matzah à la maison. J'ai juste une matzah qui a, qui a été faite avec du blé de Avodazara. J'ai le droit de la manger Non. Pourquoi T'as pas le droit d'en tirer profit. Ah mais j'ai pas d'autre matza, t'as pas d'autre matza, t'as pas d'autre matza. Tant pis, qu'est-ce que tu vas faire Il y a des gens que dans les camps, ils n'avaient pas des matsa toi aussi, des fois, ben, ils n'ont ben, pas fait. T'as pas de matsa, t'as pas de matza. Avoir une matsa de Badazara, si t'as pas le droit d'en tirer profit, t'as pas le droit de la prendre. Principe simple. Même principe maintenant, quand tu vas prononcer un vœu, que tu vas pas profiter de la matsa. Hein, ou tu vas pas profiter de la souka Tu vas pas profiter du lola, tu vas pas profiter des tuilines. Pour le moment, tu pas exprimé que tu t'interdis pas une action. Tu t'es interdit un, ob un objet, que, un objet de considéré comme Kadosh. Bon, ben, si maintenant, as, la seule chose que tu as, c'est d'avoir loul un Loulaf Kadosh, tu peux le prendre à Pessah À Soukot Pas du tout. Et tu n'as pas le droit de prendre un objet Kadosh Un objet Kadosh du Bétamikdash pour l'utiliser tu n'as pas le droit, tu t'en vas. interdit de Meila. Même principe. Si tu as prononcé un éder maintenant, tu ben, as interdit l'objet, et puisque l'objet est interdit, maintenant l'action devient, par conséquent, passivement, l'action devient interdite. Tu as réussi à interdire l'action et tu ne pourras plus accomplir ta misère. Il faudrait aller peut-être demander une à de Nedarim, ça c'est une autre histoire. Et on sens ça maintenant qu'on a comparé donc, en quoi des fois les, les, les serments s'appliquent et pas les Nedarim, selon le, la, la forme de prononciation du vœu, parce que c'est interdit l'objet ou, la, ou le, interdit le fait de ne pas dormir. Et là maintenant on a vu le contraire aussi, par rapport au mitzvot, au contraire les Nedarim, ils vont réussir à avoir une emprise hein, alors que la choubouane n'a pas d'emprise. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée. plus la tout,